Bataille n'a pas facile. Mais finalement, avec un pile courage, un pile détermination, eh bien, jeudi en la matin 26 mars 2023, un pile haïtien a célébré des pas Madalalima dans la tête de la Madalima a ramassé par Kepli pour le tourner, côté de Mais est-ce qu'on connaît Lime, mais qu'on l'autre remplace Bon certaines Maria Isabelle Salvador qui lui-même pral prête mission onusienne. Eh bien mes amis, l'ambral bon détail puisque nous pral fait dans la Lime, au pral qu'on exactement qui ça Madame dans la limbe en dedans la République. Pour première fois, président dominicain Louis Sabinader, li liban en vérité sous pays d'Haïti. Liban yon gros vérité. Dans le cadre du sommet IBO américain que tu as participé, il faut que tout le monde sache. Il n'y a pas de monde qui t'attend que Louis Fabinader ou Power le consacre à ce que tu sur Haïti. Maintenant, parce que la situation dans la ville, je ne en Haïti, il y a un pile d'ouettes qui trempe la gueule. La crise sécuritaire qui est vivante dans le pays, il y a un paquet d'autres pays qui implique la gueule, qui participent à mettre nos côtés là. Eh bien. Pendant que Louis Abinader a parlé, la fait gros déclaration sur Haïti. Eh bien, nous-mêmes, nous, nous prenons chercher pour nous connaître qui est Louis Abinader réellement dans ce qui est passé dans le pays d'Haïti. Le président colombien, Gustavo Petro, lui finalement reconnaît la responsabilité du pays de Colombie, dans tout le président Jovenel. Moïse. ou parle qu'on exactement qui sa président Colombien dit et nous parle fait il analyse ti, ti débat ensemble pour gagner plus lumière pour gagner et pour gagner plus information plus détails sur sa qui a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et nan espace Invitez-nous aujourd'hui c'est suspendre les cartes, n'a continué par le pays, n'a continue continué poser problèmes ensemble et, et garder qui ça nous joindre comme perspective de solution. Bonjour bonsoir tout le monde comme d'habitude c'est un grand plaisir pour avec nous pour nous parler pays pour nous continuer et faire débat poser problème yo et garder qui ça nous a joué comme solution Je dis en ce dimanche 26 mars 2023 à profiter souhaité à chaque ami yo bon dimanche même énergie de positivité à pour nous une très bonne semaine parce que nous connaissons nos besoins. nous avons besoin ça nous besoin état d'esprit positif pour nous cas et pour nous cas vivre pleinement avant de rentrer dans l'information, je dis c'est l'anniversaire, je dis qui a fêté un nouveau printemps, je profite de souhaiter à Jean Sarahon yon joyeux fête d'anniversaire. So fanatique qui a depuis le petit m'aumé en verri Je dis à très cher. Enjoy you et continue avec même énergie de positivité, arrêtez mon ouïe, continuer à continue briller dans route pas, dans la façon de faire tout ce qu'on est qui est positif, je dis, là, qui a fait sourire. m'espérer espérez famille, espérez proche, m'espérer tout le monde qui cherche pour vous, tout le monde qui cherche pour vous, je dis, là, vous avez un bel journée, vous avez un bel journée, vous Et chaque année, tout qui a fait une occasion spéciale, je dis, anniversaire, mariage, n'est pas de saleté Non, non, tout équipe qui souhaité absolument, joyeuse fête, continue avec même fougue même détermination, même énergie de positivité. Ya. Mes amis, informations tellement en pile jeudi, tellement de gens qui parlent aussi Haïti. tellement de rebondissements dans la situation, pays d'Haïti, crise politique, sécurité, et Etats-Unis, Canada, informations en pile. Eh bien, j'en je annoncé dans le commencement de la vidéo. Il y a un sommet ibéro américain qui était organisé. et eh bien, il y a un président dominicain, Abinader, qui était là, et un président colombien qui était là, qui a participé dans le sommet. et eh? eh bien, nous avons profité de faire des déclarations sur Haïti. Ça parle de la situation paysan de manière générale. Ça parlait du dossier assassinat président Jovenel Moïse en particulier. Nous allons regarder tout le monde ça ensemble. Président dominicain, Louis Abinader. Eh bien, yon l'autre fois encore, samedi qui se passe à la, li mande communauté internationale pour pacifier Haïti. Li mande pour pacifier Haïti parce que, selon Abinader, tout le monde est descendu que les États-Unis le Canada fait là, c'est temps perdu. Faut gagner yon décision concrète qui prend, faut gagner yon résultat qui peut avec problème Haïti. Mais quand yon pile moun tapal étonné, c'est le président et Abinader qui fait connaître que, lui affirmer que Mounsayo qui a souffri en dehors pays d'Haïti, hein, ne sont pas qu'être malhonnête, malhonnête, ne sont pas qu'être pauvriers. C'est pas Moun qui a couru quitter t'est payé, parce que Moun qui gagne l'argent, yo, Moun qui riche, yo, de leur pays, yo, dans l'autre nation, yo, dans l'autre pays. Et si yo pas dans l'autre pays, d'accouer, États-Unis, Canada, la France, yo a aller en République dominicaine, la Caye. Moun qui vient mettre entreprise, yo, Moun qui vient faire business, Moun qui vient vivre, etc. C'est comme ça, président dominicien Louis Abinader a dit, oui, il y a des de well, gens qui vivent moi, même, même, même en Haïti. Moi-même, je suis en Haïti. Ce n'est pas que je suis malade et malade, ne vais pas côté pour aller, je ne vais pas aller répondre. C'est l'État il s'en apte pour pacifier. C'est l'État il s'en apte pour porter une solution avec problème sécurité. Donc, c'est comme ça, Abinader a compris situation dans la vie, je ne veux pas en Haïti. Oui, effectivement des séries de gros nègres, gros des séries de des séries de, de, de nègres qui tenaient dans pouvoir l'état, qui passe anciens ministres, anciens présidents, anciens et toutes tout nègzao qui fin cassé l'état, qui fin enrichir, ja qui fin faire l'argent ja na dans corruption, qui fin fait l'argent dans détournement, dans surfacturation yo aller en pile nan yo aller investir en République Dominicaine al faire chaîne d'hôtel yo en pile nan yo aller investir aux États-Unis en pile nan yo aller investir au Canada acheter bel cal, bien passé pendant que pendant temps yo te fait dans l'état pendant temps yo te fait dans Palban pendant temps yo te fait à diriger l'état c'est volais yo t'a volé c'est gang yo t'a parmi c'est insécurité yo t'a préparé dans des coins Eh et bien journée dis là il est clair que ça n'a vivant deux dans le pays. Insécurité ça qui est en dans le pays, oui, c'est vrai. Les plus riches d'Haïti, ils sont en dehors pays. Les gens qui ont l'argent en Haïti, Moune ki planifie insécurité mon ka financer insécurité pa dan peyi a pa viv insécurité a c'est nous même ka viv insécurité a c'est ou même ki nan diaspora ki gen fòm an haiti ka vive insécurité a ki gen zanmi an haiti ka viv insécurité a nou e riel la c'est ka, comme s'il va parce que moune sa yo ki nan pouvoir l'état c'est moun ki gen relation avec gang avec bandi ki karele ou au nimporte ki lte pou organiser ou pour gérer affaire entre yo donc moun sa yo ki nan l'état pa viv insécurité a c'est nous même peuple nous même haïtiens qui parient rien et qui parient rien pour nous ne savons pas vivre dans misère dans cité soleil dans d'air non solide dans la saline dans oui, non ouf dans non pernié non torcé non tabac la pleine dans petit en ville c'est nous même qui avons une insécurité ah c'est nous même qui avons tué c'est nous même qui ont été assassinés en violés en kidnappés donc insécurité ah oui habite dans des prisons c'est nous qui démunis on a dit c'est eux même qui exposés avec nous non parce que Cris, ça qui est en dans le pays, il profite à la République dominicaine. Parce que l'un des gens qui volent l'argent pays, l'autre dit que l'autre dit que l'autre dit que l'autre dit en dit que dit non merci, non dit dit que économie et Dominicaine dit que que que donc, li son avantage, les instabilités qu'avroisent pour même les réglé réglées. Les son avantage, le stabilité instabilités qu'avroisent ou, pour ouvrir les portes, pour recevoir entrepreneurs, pour recevoir, entrepreneur, pou recevoir investisseurs. La investisseur. n'est pas bon. Oui, c'est vrai, il faut pacifier Haïti. Oui, c'est vrai, on constate que les gens qui sont en Haïti, c'est les gens qui ne sont pas qui sont en Haïti, etc. Mais non, parce que je ne dis même en tant que pays voisin, même en tant que pays voisin, qui t'a dit, nous avons un rapport de bon voisinage, ça a passé en deux dans la caille, il t'a supposé interpeller, il t'a supposé, ou t'a supposé demander à Haïti, ou bien gouvernement haïtien, l'État haïtien, comment on fait pour m'aider? Mes qui mesure où t'as voulu me prendre pour m'aider? Parce que, Joune jodi autant ou tande abinande de parle de migration, par ket haïti a papier la kaili, et a cause de sécurité, stabilité qui gè en haïti, la kaili menace, etc. Oui. Par rapport avec migration, oui, ok ou menace, mais après, le moun sa ou rentre la ka, yon le travail dans maçon, yu al travail nan chan yo, nan yo. Mais c'est économie, oui, al bay c'est l'argent jen al mette dans économie ou davantage. Même l'autre de bagaille, la, il y a un mauvais côté, il y a un bon côté pour le pays voisin. Donc, oui, c'est vrai, Mou, nous avons là je dis en Haïti. Il faut que la communauté internationale là pour une décision. Oui, il faut que les États-Unis et à, june, a, Canada suspendent parce passer nous dans le Il faut que nous suspendions banaliser la situation pays d'Haïti. Hein. Mais nous arrivons là, c'est parce que, dès le départ, pas de gens y ont certaines velléités. Nous y a pas de volonté vraiment pour aider Haïti a pas de volonté réelle pour aider Haïti. Parce que sinon, si t'es gon volonté pour aider Haïti, madame la jodi qui en fait mission, qui quittait tête minu, côté gon certaine Maria Isabel Salvador, qui pral cette tête mission onisienne, qui pral vini, kap eh bien, yon ta ça, ça comme engagement, ça yon prend comme mission. Yon ta ça, ça comme feuille de route en dedans minu. Qui sa mission binu? Binu fait qu'on y e, yon mission. Ok, bon partage avec nous mission. Renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état de droit. Pour combien de temps ma dans la ligne de la tête Est-ce que yon stabilité politique? Au contraire, au lieu de stabilité politique, au lieu de yon en tant que consensus qui jouent entre opposition et pour voir le président Jovenel Moïse qui était là à l'époque. Ce n'est pas dans Binul, ce n'est pas dans la Limna. Toute tentative coup d'État fait. Ce n'est pas dans la Limna, assassinat président fait. monde qui a un intérêt politique pour profiter, jouer une solution avec problème, on a pouvoir, je dis, là. qui a un intérêt économique, il continue de faire des millions sur nos pays. Donc... Là, on comprend noir sur blanc, question en force et stabilité politique, bon gouvernance et état de droit, elle va respecter. Là, noir sur blanc, binu, madame qui limite dans notre pays, li manquer avec ça, il était prêt comme engagement vis-à-vis du haïtien, vis-à-vis de, vis -vis de l'État haïtien. Deuxième, de, deuxième mission, préserver un environnement pacifique et stable, y compris en appuyant un dialogue national inclusif entre les Haïtiens. Pour d'autres dialogue à en fait, pour dat consensus à ça je mon pas de les global consensus large on a encore 21 et 21 septembre On, on septembre 11 septembre OK on réunit réuni avec deux 3 6 ans mille. aussi on accord en septembre un petit après on a encore 21 décembre jusqu'à présent jusqu'à présent intérêt politique n'est pas jamais caralier pour Haïti avant tout chaque nègre a intérêt politique parce que intérêt nègre c'est rentrer dans le pouvoir faire l'argent aller. c'est n'est pas un intérêt pays. Donc là encore, madame la limite échoué, échoué parce que l'on parle de rive, faciliter dialogue, faciliter compromis. Et puis c'est ça que nous avons comme résultat. C'est ça que nous avons comme dialogue politique ou bien comme pouvoir de l'État. Nous on a demandé qui ça madame la ligne qui est la pour faciliter le consensus faciliter et consensus inclusif, dialogue inclusif, etc. Inter Donc là, encore, échoué. Et nous, on va finir avec troisième émission, protéger et promouvoir les droits humains. Est-ce que protéger avec promouvoir les droits humains, le livre l'a dit, on parle des gars, ZAM, fédérer gangs en Haïti, même gangs, ça va prendre le massacre des gens, même gangs, ça va prendre le tour des même gang ça va prendre le viol collectif, prendre le viol et faire actif. Même gang ça yon pral tout, yon pral rage, yon pral boule, yon pral mette jus, yon pral enterre, même victime yon prend yon avec yon. C'est ça qui favorise les facilités de l'amour, non? Qui est qui doit l'amour pour yon? Nous n'yons pas à l'accès à la sécurité nous pas de liberté de circulation nous pas de liberté de mouvement nous nous pas calvaquer activité nous nous la cas nous nous pas en sécurité nous notre travail nous pas en sécurité nous n'avons l'école nous pas en sécurité nous n'avons l'église nous pas en sécurité droit nous pas respecter nous pas l'école nous pas accès à travail, nous pas accès à logement nous pas de manger nous pas de loisirs. Même voter, nous ne pouvons pas voter parce que nous n'avons pas planifié pour faire l'élection dans le pays. Nous mettons gang, nous mettons sécurité qui finir avec le pays, pour brasser la société. Donc là, nous devons vraiment nous qui ça va dans la ligne de venir régler. Qui ça, les Nations Unies, nous devons nous mettre en tête. Est-ce que ça va nous présenter comme mission Est-ce que ça va présenter comme support pour l'institution républicaine dans le pays Est-ce que c'est lui-même réellement qui va ou bien, non, non, ou de route, c'est rive Fédéré re Gang, reconnaître important G9, reconnaître -si, ceci, reconnaître cela, faciliter, on présume criminels dans la tête primature, dans la tête l'État. Qui ça va est exactement? Qui ça bagaille à la exactement? Eh bien, je dis, il faut nous, même en tant qu'Aïtien, nous d'accord que madame la échoué, il faut que nous d'accord que e vie ne va pas devenir merde, et par rapport à la situation, sa, s'il le faut que nous portions plainte contre l'institution, contre l'instance que le table dirige, contre lui-même en tant que personne, pour nous garder comment nous consulter des avocats, consulter des cabinets d'avocats, pour nous garder qui ça suivi au cahier. Parce que journée ne là, et le fait que en pile en pile qui sont censés responsabilité vis-à-vis -vis de peuple haïtien vis-à-vis de pays ils croisent bras yo bra y a gardé haïtien qui mourir, y a violé femme actif y so a gardé gens gens assassiné gens kidnappé j'ai approuvrine nous gain droit porter plainte contre nous le droit poursuivre soit parce que ont participé activement à craser pays à faire nous tort à faire nous abus ou bien ont participé de manière passive inaction yo yo yon braille regardez nous gen droit pote print contio nous gen droit reunir des preuves pour nous pote print contio parce que journée aujourd'hui la, c'est même jan nous ouais dossier assassinat président Jovenel Moïse c'est même jan nous ouais dossier traîné, c'est même gens nous ouais e, e, e, e, la justice aux États-Unis a fait avec dossier donc nous gen tout intérêt nous aujourd'hui là pour nous débattre sous ça qui est important pour nous sous ça qui censé e constituer e ce même pays valeur nous en tant qu'Aïtien pour nous porter problème, nous devrions porter. Eh bien, il président dominicain, un président colombien, an, Gustavo Petro, qui a affirmé que le pays, la Colombie, la Colombie, senti- corresponsable de l'assassinat président Jovenel Moïse, il corresponsable de la déstabilisation qui gagne de' dan pays. Effectivement, depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, nous avons un pays qui a à genoux. Mm, -hmm. n'y a pas de c'est pas bon par là, ou pas de pas monte bon? Non! Nous participez dans le pays, nous participez dans le pays à genoux, faut que nous assumions les responsabilités. Nous ne pas prendre la parole, mais aucun dirigeant le pays. Écoute, les Colombiens sont de bon côté, ils ne sont pas en train de tomber à Haïti. Yo sorti Colombie, passé République Dominicaine à en Haïti. Je est vous est-ce que information informations disponibles pour l'État haïtien? Est-ce que et époques ou les Colombiens? Les relations sont Est-ce que toutes les informations sont disponibles pour aider en quelque à l'assassinat du président Jovenel Moïse? Il faut nous passer de la parole aux actes. Oui, ou corresponsable, etc. Oui, les Colombiens sont dans le pays. Mais le président qui était là avant, Yvonne Douké, qui a été fait? Qui a été fait pour aider l'État haïtien? Qui s'est fait pour te aider, le commissaire du gouvernement qui était là à l'époque, qui te montré qu'il était de bonne foi pour enquêter, pour chercher e e l'information, collecter données sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Il y travaillé travail de conseil, il y information non. Et puis, je ne dis pas, Yvonne Luc est allé Gustavo Petrovini, et puis, comme si de rien n'était, il responsable. Okay. Il responsabilité, ok. On partageait la responsabilité avec les mercenaires colombiens, mais après, il les actions, il les condamnations, les jugements, les sanctions, on partagé tout. On ne pas apprendre à être pour MacArthur. Non, mes amis. On ne pas apprendre à être ici pour MacArthur parce que nous pas égaré, nous pas être et nous pas prendre notre bloc. Il n'y aucun monde qui veut détourner attention Le dossier assassinat du président Jovenel Moïse est un dossier extrêmement sensible et nous même, d'autant plus, nous avons parlé ce dossier. Il faut nous nous targuions, faut nous nous réinterconnections pour nous chercher information et bien, dans quatre dossiers, et nous pourrions recevoir Staniel Lucas tout à l'heure Nous m'était écrit un petit texte qui vraiment intéressant qui a attisé et attention moins qui a attiré mais nous allons parler de ça Assassinat président Jovenel Moïse garde Jean Blanc Miami parce qu'il a capacité à en dans bêtise Blanc globaliste corrompu met un oligarque et politicien assassin pays d'Haïti pour touyer 58e président d'Haïti Jovenel Moïse 7 juillet 2021 Opération yé président Jovenel Moïse koute 20 millions de dollars. Depuis assassinat 7 juillet pour arriver et, et depuis 24 mars bon 2023 côté blanc penser il était fait théâtre tribunal Miami pour haïtien penser qui égaré yo ouais jojo ou, crois que pire dans gauche blanc ça yo. Depuis le commencement les juges Miami te classé kakachat sou sur assassinat secret Haïtien te gen en wè en bayou Rive sou dil y a fait par en batab mm -hmm. rive sou dil y a fait par en bas a jor. ki tap travail pou blan yo haïtien wè kou kap paria. a allez wè kou les justement dé avocats et pou pour faire silence sous causer employer l'état blanc qui impliqué Aïsien par quoi dit tout dans le montage qui fait dans tribunal Miami sous dossier assassinat président Jovenel Moïse? côté gros blanc à oligarque qui implique dans tout président Jovenel côté gros blanc à oligarque qui impliquaient dans tout président Jovenel Moïse. Comme si, blanc le pense, nous vale avons les petits poissons qui participaient dans tout président et puis oubliez oligarque avec blanc qui impliquait dans Blanc qui te comprenne, yon te ka monté n'importe qui j'en Haïti, qui se choisit Saint-Jacques prend coup. Depuis 1804, Haïti se tiboua ou parouè qui pral PTG Blanc. Ouais parouè, Oligak blanc qui participe dans tout yè président Jovenel Moïse, gen point an quand même. Donc, mouen li te pour pou vous. Et maintenant, nous pralifons-y parler avec Stanley Lucas, Libral répond répondre à quelques questions nous qui sont très importantes, qui pourraient nous comprendre plus bien dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et que, Femi Sema dans la Limna, pourquoi pas, nous allons parler sur ça. Bonjour Stanley, et comme vous êtes juste en forme, bienvenue dans l'espace Libre Opinion. Nous pral continuer par parler pays, nous pral continuer de parler de politique. Et dans le moment-là, il y a des dossiers qui sont extrêmement c'est dossier assassinat président Jovenel Moïse, suite à avec et, et, et mise en accusation de Rodolphe Véla. Et puis, je dis à la session de mission, Hélène Naline, côté au pal Mais Comment est-ce que ça êtes? Eh bien, toujours fidèle au poste, Naboumé mais eu méchant. N'a pas eu de bataille, bataille là-bas, commencer et avant moi je voulais écouter que tout est partagé avec nous que moi t'as partagé avec auditoire là écoutez que nous parlions de assassinat président jovenel moïse garde des gens blancs Miami pensait mis pensé au cap à si et à bêtises et ça n'a pas question pour moi m'ta m'y a eu l'impression que t'as rien aimé et compris ou même personnellement, qui différence souffert Blanc -Miami et la justice américaine dans le dossier jovenel? la justice? Qui moi fait entre? Et l'on parle de Blanc Miami. Blanc Miami, ça veut dire pour Et la justice américaine, qui ça veut dire pour Dans le dossier assassinat président la Jovenel là? et comprendre une dimension de la ou, yen, ou, apréas, ou e, e, de gagner en appréciation et connaissance de politique américaine. Et le conseil de bagaille qui est intérêt national, il est placé au secret pour ne pas qu'on qui qu'il ça. Par exemple, je joue un jour d'hier, dans l'assassinat canadien, pour un paquet de dossiers qui ke n'ont aucun secret. Parce que un monde qui dit que c'est IA impliqué dans Kennedy. Mm -hmm. C'est l'analyse qui fait dans la presse américaine. Donc, si elle publie l'information qui montrait que CIA nan tout Kennedy, est impliqué dans Kennedy, il va créer un gros problème. Donc, pour l'intérêt national, jusqu'à présent, où est combien de temps passé? On de dossiers qui sont classés secrets. Dans le président Jovenel Moïse, c'est le même bagaille. Les procès ont commencé en Floride. une des choses remarquer, c'est que a bon premier juge qui classait classé un ensemble de dossiers secrets pour qu'Akachati pour, pour ne sorte pas. C'est ce qui a commencé à sortir. Dans le temps, les procès ont l'autre juge qui vient encore, en fonction d'intérêt national, les a classé secrets une série de dossiers que les avocats défensifs ont gagné à eux-mêmes. Mm -hmm. Et pas bah, seulement. Qui vient montrer la contradiction La contradiction, c'est qu'on a un barrage qui contrôle la train et puis trois et qu'on un grand barrage qui est en train se barrage qui Pour qui ça nous dit ça Il y d'éléments bon, qui permettent de nous éclairer. Premier élément, dans la conversation téléphonique entre Marie-Louise Gauthier, inspectrice générale de la police pays d'Haïti, c'est là que nous crime a commencé. Le crime a commencé le 7 février 2021. Et pour qu'on soit clair, dans ce qui passé le 7 juillet, obligé de tourner avant le 7 février 2021, dans la conversation téléphonique, Marie-Louise Gauthier, inspectrice générale de la police, dit Dimitri ira de recevoir l'autre département d'État pour l'alterner président. Mm -hmm. N'importe quel monde casse sur YouTube à des conversations téléphoniques. Deuxième élément, soit sous le compte Twitter de mm -hmm. Joël Joseph, il dit clairement que... Lui recevoir l'autre département d'État, Nalboudou. Andriago, il y a qui si est aux États-Unis, un annec plein, impliqué dans tous les présidents. Lui-même, il dit tout que s'il ne un feu vert gouvernement américain, il va être impliqué dans tous les présidents. Archangel Prétel, autiste, qui travaille pour FBI, c'est là, les nous a parlé de 18 mois d'assassinat président. Avec Oula, nous demandons à FBI pourquoi il y a un gilet qui est impliqué dans tout les président Deux semaines après l'interview, ça a ouvert ou et on l'embargo. Et un gilet a travaillé pour FBI, il est impliqué dans tout le président Dans le bout 20 000 demi, ben 10 000 bagages. Donc voilà six mondes différents. Okay? Deux qui sont en Haïti, quatre qui sont aux États-Unis qui que si vous recevez l'autre département d'état, vous pa pas dans président. 21 mois après à FBI pourquoi arrêter personne dans FBI ni dans le département d'état qui impliqué dans tout le président. En Albou 6. Le 12 février 2021, pardon, le 12 mars 2021, 4 mois avant le président, ancien ambassadeur américain devant la Commission affaires étrangères, congrès à Palmyra White, il président de côté, pratiquement éliminer le président, remplacer le bon premier ministre, les gens qu'il n'y premier ministre, mais il ne va pas aller là devant tout le monde dans l'audition. FBI, pourquoi arrêter Palmyra White Dans le Bousset. Donc, l'on a des contextes généraux, dans l'implication pour tous les présidents, Walbrun et Hélène lani qui sont diplomates américains tous, qui n'ont pas été bien. Madame n'a pas de été au courant que le président soit impliqué directement dans le président ou bien, tant que les pilote, l'équité crime n'a fait. Donc, je ne veux pas dire, les propos qui a fait dans le tribunal Miami, ils représentent un tigrateur, tant que Rodolja, que tout le monde dans le pays d'Haïti connaît pas un corps. C'est son mm -hmm. tapot qui a toujours joué avec Dimitri Vop. Nous avons une photo de tapot a fait le chita avec Dimitri Vop. Nous connaissons M. Baginko. Nous connaissons la quantité l'argent que l'opération a coûté. Avec des gens qui ont sauté Colombie, monté saint domingue Des gens qui ont sauté Colombie, passé Panama, Monte Saint-Domain. Des gens qui ont fait saint domingue à Haïti. Des gens qui ont fait Haïti-Miami. Des qui ont été souterrain pendant plusieurs mois qui a payé ça là, il a payé l'hôtel, qui a payé machine location. Mm -hmm. Donc l'organe des quantités corps que l'opération ça a, a coûté, ni qui que relé Rodolphe a travaillé pour le gouvernement américain, pour hein, pas sont informateurs du gouvernement américain qui est et monsieur fait ça au long Plidil, il dit l'entendre tout ça pour et pour se procurer dit la petite C'est ça ça veut dire Plidil. Donc l'organe des corps que l'opération a coûté, l'organe des Dimension opération ça, si odolja si Pasteur qui implique tout Pasteur ça non nest <coughs> sa, trop petit pour monter un crime comme ça Donc il faut une fois Blanc va venir passer le monde dans bêtise. Donc Blanc pourquoi arrêter mon monde dans le département d'État qui implique le Président Blanc pourquoi arrêter mon monde qui dans le là qui est Président Ou des vidéos de Rising qui donc que... New York Times découvrit qu'il y a un homme qui a financé l'opération, pas de là dans si le gouvernement américain n'a pas de bail Ou vert. Où est-il vidé tout côté congrès maintenant, pas de deux semaines de ça, dans le mi-temps congrès américain pour audition Il a un bagage illégal pour les États-Unis à l'étranger. Il a un bagage illégal pour FBI à payé 3 millions de dollars pour participer à un assassinat illégal. Il y a un bagaille illégal pour un groupe mercenaires, pour aller président à al l'étranger. Et puis, M. Douce exactement ça, FBI fait. Donc, j'ai un autre diable, dans le temps blanc, gonger fort pour prendre un petit boisson, pour nous faire comprendre ce petit boisson rasa qui est le président. Grosso, auto es dans le département d'État de qui est le président, tu ne pas aller Et j'ai un autre bagaille, nous découvrons, nous cherchons. Nous venons nous réveiller. Président Biden, avec secrétaire d'État Blanquin, a couru le président Jovenel Moïse jusqu'à un mandat le 7 février 2022. Donc, question qu'on doit poser, tête toi, dans le type de plat. Le type de plat, dire conseil de grand poids et l'État américain, au lieu de prendre l'autre, dans mes chefs hiérarchiques, c'est non gros blanc qui a puissance politique et puissance économique qui d'ailleurs prend l'autre. Il y a deux questions mm -hmm. pour que Miami réponde qui a pu s'y cacher là. Côté mon département d'état FBI qui participe dans tous les présidents, il faut que vous répondiez bah à ces questions. Ça, pour que vous ne compreniez pas comprendre que nous même c'est égards qui ne compreniez pas ce que vous faites là. Deuxième question pour vous répondre qui gros blanc qui est derrière mon département d'état FBI qui participe dans tous les présidents Vous ne bah pouvez pas cacher deux de questions. Attendez, mais par rapport à par rapport tout argument que vous présentez là, est-ce que nous ne pouvons pas plus dans le temps ce de pas c'est des faits mm -hmm. de que nous pouvons. Nous avons des éléments pour nous. Si mm -hmm. Par rapport à... Par rapport à... Marie-Louise Gautier Oui, oui, tout ça, oui, oui, bien. Les arguments sont Comme si vous réfléchissez dans tout ça. Ça saute dit c'est des faits qui vérifient, vérifient. Et, Stanley on va voir ça. Et, vous participez, vous participez sur ce là qu'on vous. Par rapport à tout ça, vous présentez là, et est-ce que nous pas plus un concept Est-ce que selon vous-même vraiment nous pas plus nos concept de deep state, là côté, côté ces mouns qui en dehors de pouvoir américain de, de l'état américain qui planifie l'assassinat ou bien ce n'est qui vient qui pour être directement avec des séries de gros brands de le département d'état américain qui ont même le planifié, orchestré toute Et l'assassinat qui est deep state tout dans du président Jovenel Moïse, c'est quelqu'un blanc qui est dans le département d'État, qui est dans le FBI, qui impliqué dans tous les présidents, ils avec une ou plusieurs blancs puissants qui parlent dans l'État, c'est qui est-ce qui est Il y a plus de qui suspecte qui est mais nous-mêmes, nous ne pouvons pa pas spéculer. Mm -hmm. Donc c'est qui est-ce blanc ça qui a un gros contact dans l'État, parce que si et eh, ou un audio dans l'audition 12 mars 2021, côté. Madame, ambassadeuse, la Palme la White, a petit formé de président de côté pour remplacer le premier ministre. Il fait partie de réseau a. Il fait partie de réseau a. Donc, il y a un débat de détail de dans FBI qui impliqué dans tout le président. Dans le pas Setla, au Jif c'est le monde dans l'État qui prend l'autre dans les blancs puissants qui par dans l'État. Et tou il tout le président Kennedy. Aux États-Unis, Jif est impliqué dans tous les président Jovenel Moïse. Qui est-ce dans le département de dans le FBI qui est le président? Blanc dans le procès qui a fait Florida et qui a essayé de cacher ça. Qui est blanc qui est derrière le département de FBI qui implique impliqué dans tout le président? Dans le procès qui a fait Florida, le procès de la honte et le procès de la clé, vous comprenez que ka vous avez ça pour nous comme haïtiens? Mais vous mais avez Le procès de la honte, procès de la clé. Si aux États-Unis, y a des gens qui ne vous pas qui est qui le président Kennedy. Jusqu'à ce que vous si découvrir que c'est vous là-dedans, c'est même bagaille là pour nous, nous ne pas nous lager. Il faut que nous qui est dans le département de la e FBI et qui nous pas dans l'État, qui ne derrière eux, qui nous l'État, qui ne nous bloquez pas l'État, l'État, Eh bien, je ne vous dis dire par rapport avec la situation ça. Malgré qu'il y a encore un passé entre d'autres gens avec le gouvernement américain pour cacher des informations sur moi, etc., mais en nous nous la réalité à jean le procès fini, jugement, c'est au nom de la justice américaine. Est-ce que vous même ou croyez jusqu'à présent que la justice américaine est efficace sur le dossier journal, sous le dossier assassinat-président Bon, bonjour, bagay, et dans le cas Kennedy a, vous paquet un faut qui fait couvrir ça, et dans tout le cas qui fait, et dans le cas de couvrir ça, dans le procès Kennedy a, et, et jusqu'à présent, et les Américains ont cherché qui est-ce qui a assassiné le président Keynesia. Nous-mêmes, nous avons fait et théâtre qui a fait Miami. Nous, tout les théâtre qui a fait. Et faut nous joindre qui blanc, qui participe à dans le FBI, qui est dans le département d'État, qui participe à dans le président, et qui est gros blanc, qui a intérêt dans le pays d'Haïti. Qui a assassiné le pays d'Haïti, nous avons réalisé déjà, et à 95%, nous connaissons qui est-ce qui a tué le président malgré le blocage institutionnel qui est fait après le 9 juillet. Parce que l'ennemi a fait tout le président le 7 juillet, peuple à Marie, soldats colombiens, Peuple Apcheché, le 7 juillet, Voba, à, à Boulos, qui en caché à l'étranger. Le 9 juillet, la justice fait mandat pour arrêter Reginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob et Jerida Dieu, Sylvain Benoît qui impliquent dans tout les président, Oligak, qui sont qui impliqué dans tout les présidents fait, ils prennent avocat Dimitri Vob, l'avocat la Sogenet. Beto dossier ou met le ministre de la justice pour d'affaire tout dossier ont disparu. Nèg yo pa réussi là-dedans, yo échoué tout. Ayiti kènan kase fè kouri ça, kèl an Ayiti kèl sa k ap fèt. Procès de laron k ap fèt la Floride, nèg yo pa ka kase fè kouri ça, yo met fè ça ouvle, yo met pran décision ki ça ouvle. Yo pa ka cacher la vérité. Mais je ne jodi an stan, gen des séries de moun ki sou zoa, Gen des séries de bon, gen des séries de journalistes et et qui se résout qui au yon même y'ont avec qui y'ont venu avec des informations bah qu'on est côté sortir avec lui. Autant c'est quoi que est assassinat du président Jouvenel Moïse, Kadhafi, ont lié directement à le président de Mitterrand là-dedans, pour en question de drogue, pour en question de l'argent et qui sont divers. Bon, ça fait partie de cinq composantes et opérations clandestines qui tue le président où qu'on est local, font son spécialiste en sécurité. Nationale, opération clandestine, il y a cinq composantes. Première composante, c'est Mouna Krop, et pour faire opération pour trouver le président. Deuxième composante, c'est infiltration. Oui comment il y a infiltré le chauffeur président, il a infiltré le palais national avec tout le service de sécurité, il y a infiltré le commandement de la police. Troisième composante, c'est exfiltration. Ça veut que les soldats colombiens qui ont été entrés en Haïti, les officiers de tuer les présidents, comment pour exfiltrer, pour ne pas être même au courant, et que c'est eux-mêmes qui deviennent tous les présidents, peuple a marré tout. Quatrième composante là, c'est la propagande préopérationnelle. Pour qu'on ait le les présidents, pour fait marcher dans la radio, j'aime sur son criminel, j'aime sur ceci, cela, dans l'espoir que le peuple a pu aller là-dedans, l'officient de pour le peuple à battre bravo le septième nous est pour parvenir au personnel parce que c'est peuple plak sorti dans la rue d'y pas quoi dans sa neige d'abzia a mm -hmm. maris soldats colombiens au taff chez les oligas qui touillent président cinquième composante là c'est pour parvenir post opérationnel l'offre une touillée président comment vous s'agade à premier élément pour parvenir post opérationnel là des gains 54 millions et au jeune président tout le monde vient ouestément ici deuxièmement c'est au bail là au oh, et son affaire drogue qui t'a brûlé, tout le monde vient de découvrir ses menties. Troisième bagaille, là, il ah, y a tout président parce que le talent parce que la PCF fait contact avec la Russie. Dans 34 pays qui gagne en Amérique latine, il y a 28 qui ont relation avec la Russie. Yo n'y a pas président ni premier ministre là la Kaya. Et quatrième, il y a des question pour répondre. Le certificat médical, Martine qui prend balle qui n'est que Le chercher médical, tout, tout Il Après ça, il vient a Martine, Tout le monde vient de découvrir ses donc jusqu'à présent, avant de parler avec vous, là, pour la propagande, post poste opérationnel, a continué pour faire diversion. Mais les gens qui ont l'école, les gens qui sont logiques, les gens qui sont rationnels, les gens qui ont un background académique et qui focus sur la justice pour le résident, qu'on ait, ça fait partie, on va continuer à faire maîtriser ça toujours pendant que mois qui a fini pour essayer de se L'avantage que nous gagnons, aujourd'hui, nous ne pouvons pas gagner sous des salines. Sous des salines, les Oligarques ont vu tout le président, ils ont contrôlé la presse, ils ont pris le contrôle système politique. Vous ou pas de cabale de des salines pendant 50 ans. froissez yo chire. Et ça, dernièrement dernier moment-là, nous, LDCPJ, nous avons vu la vidéo de recherche de eux. Et dans la vidéo de recherche, de recherche de eux. Ils la vidéo de recherche de eux. l'homme pour impliquer à so dans pour ce prix du milieu italien l'assassinat de président Jovenel Moïse. Est-ce que selon vous-même... Et à de recherche ça, lié directement avec relation que vite l'homme de gagne avec opposition politique de l'époque. Et est-ce que ça tout, li, li permet, nous lier opposition politique là, et actuel premier ministre Ariel Henry, avec assassinat président et journal? Est-ce que ça, li pas un moyen tout, pour nous garder les relations bien connexité qui gagne, et en différentes catégories monde tout qui participait à assassinat président? Bon, question proposée, il y a deux composantes. Et la première composante, c'est que, effectivement, à e, travers le témoignage Félix Badio-Joseph fait dans la radio, côté lui dit qu'il prend toute responsabilité, ça a pour négociation. Il n'y a pas de monde qui a le sacrifier. Ariel va le sacrifier. Donc, Badio, non seulement dans e, la révélation que fait, confirme le était président et dans le matin qui a tué le président. Nous confirmons tout qu'à travers l'enquête commissaire Bedford Claude fait que Ariel a coordonné dans le téléphone avec Félix Badio-Joseph pendant que même Ariel Henry Saha, dans le début soit sur était un journaliste américain, il n'a jamais parlé qui est le Jack Johnson, il n'a va jamais parler avec Badio Joseph. Nous voulons découvrir ses mentions, nous voulons découvrir tout ce qui est impliqué dans l'assassinat. Nous voulons découvrir tout à partir de témoignages vite tel homme innocent. Ariel est dans une réunion, dans El Rancho, dans le Caribbean Center qui député d'Elma 75 ans avant et après le président Jovenel Moïse. Je te promets pour, pour, pour Vidal Hominos en chef, qu'il a investi dans l'opération bon bon bon que tu as faite, ils ont prometté qu'il président, il a pris deux directions générales, il a fait le mérite à bas et il a fait le cash. Et nous recourons que comment, sous l'ordre, Ariel Henry, secrétaire général par national, la Josué pierre lui était invité. Vitelhomme Innocent vient non réunion dans le palais national, il a pas allé à qui l'a dévoilé. Donc, relation entre e Ariel Henry et Gagnon, relation Ariel Henry et Vitelhomme Innocent qui est impliqué dans tout président, relation Ariel Henry avec Félix Badio-Joseph li est à C'est pour ça que ça a eu un problème pour Ariel Henry. Qui ça le fait L'ingénieur, ju ou c'est Voltaire qui ont au sous dossier. A, pour faire un travail politique, sacrifier quelqu'un et innocenter, gros autobré qui impliqué dans tous les présidents, eh bien, a fait monsieur font papier. Papier que Walter Ousse Voltaire fait pour Ariel Henry, c'est pour aller exécuter Félix Badio-Joseph avec vite homme innocent. Parce que nous mettons une équipe spéciale de 30 hommes, côté rejoint Badio, côté et et. Ridèl homme innocent, pas mené vivant, tout tué. Même chose ça l'Alissi, fait avec Oriel Jean. Il es fait tout pour Donc, ne pas parler. Donc, je ne veux pas dire que j'ai fait un travail politique pour Oriel, avec dit que M. la police j'ai légal, pour aller tuer deux témoins innocents que ni Américains, ni Haïtiens ne doivent tendre. Ils doivent mener cadavre. premier élément. Deuxième élément, et tout le monde connaît en fonction d'enquête New York Times fait, en fonction des développements qui sont uh, fait en le pays, ya, pour les gens qui ont assassiné, il y qui ont impliqué dans tout le président pendant qu'elle était dans la prison Gilbert Dragon, tout le monde connaît l'implication de Michel Matéli a beau qui Saint-Rémi dans tout le président. Nous connaissons que toute sécurité qui est derrière le président, c'est Matéli qui était mis. C'est lui qui livré président. Donc je vous a dis, c'est très clair. Et c'est pour, pour ça que fait couvrir ça, ce n'est pas seulement Miami qui est lié. Il y a deux témoins gênants là, qui étaient associés à tous les présidents, qui sont Félix Badiou-Joseph. Et avec Vitello Minos, il y a besoin que les en battent. Et c'est pour ça que le juge l'en fait papier. A. Et en fonction du papier que le juge l'en fait, ils ont mis voir vidéo vidéos de recherche. Donc les gens à vidéo de recherche. Les Oupon et Biotutouillot sont illégaux que les Yé. Mm -hmm. Et même si on exécute, que mm les -hmm. Yé. Juste pour vérité, va à <laughs> et, après prendre la rue. C'est ça. c'est ça, Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, bon, bien avant qu'il ne été assassiné, le président, tu ne vois pas quel bel projet que le président Jovenel Moïse a été entamé, le projet a été commencé. Et parmi que j'ai constaté un peu nous avons des choses visitées et gardé de ces de projets qui étaient utiles le pays à côté que ils ont fait plein ils fait au paquet pour les paysans et depuis après l'assassinat du président toute monde a été Le gouvernement n'a pas continué un rien là ont été là qui gaspillé la qui perdu et nous mon partager avec le public et deux, trois autres projets dans le verre qu'on que le président Jovenel Moïse est mis Et que depuis le réel monté là, il ne peut pas continuer à faire rien qui pour aider les gens à faire dans la condition de la misère que l'on a vu là. Bon, merci pour la question que ça vous avez Parce que le complot est pas un complot contre Joseph Jovenel Moïse, c'est un complot contre le peuple haïtien. Il prend à peu près 21 mois pour nous clairement que le complot c'est un complot contre le peuple là. Est-ce que les présidents ont commencé à bâtir un canal sous rivière massacre Le canal, si ça e a permis au pays d'Haïti d'ouvrir trois départements géographiques pour gagner plus de production agricole. Et puis, regarde le canal qu'il a commencé à, à réélager ça, et puis se c'est ZEP qui a poussé là-dedans. Ou est-ce qu'on complot contre les paysans, on complot contre la production agricole et on complot contre le peuple haïtien mm -hmm. Le président fait le barrage marion. Tout le monde connaît que j'ai a un barrage qui a fonctionné. L'un qui gens a appris faut ouvrir Vanio pour que y ait de l'eau, mais en même temps distribuer les pour ne pas péter le barrage qui fait là. Qui s'est fait L'un des gens le il a vu les clés au bord de la presse. Donc, les des commencent à tomber. Et pour ne pas ouvrir Vanio pour que circuler barrage ait il a péter le barrage là. C'est pour montrer le complot qu'il a fait contre un Pays-Baliciens. On a une usine 60 MW qui paraît depuis le mois de juillet qui était e e e e, e, e de baille, mon café courant et mon porte presse courant. Depuis le mois de juillet, qui s'en est-il fait Dimitri Vaub mettait un ancien employé et son Génère Ewald Moroz, directeur général des DH. Et puis, et centrale là-bas, j'en ai inauguré. Et puis, 12 millions de dollars américains, Dimitri Vaub recommençait à 20 jours chaque mois. Même si on tourne un port de paix, le président était quand fini en centrale électrique qui d'après alimenter dans le courant six communes dans le département nord-ouest. Nord là. Dimitri Faub fait un rôle mot même bagaille au cap, on montait tout neuf que on mettait pour te bailler au cap courant. Son grain de bagaille pour faire, c'est synchroniser, on va te prendre deux semaines. Mais vous ne pas se synchroniser. Il fait même bagaille dans le douane, dans la tribune. Le président paysan pa a installé un paquet de sections communales côté grain de l'eau, mais les paysans ne vont pas rejoindre de l'eau. Il a conseillé de pompe qui fonctionnaient à énergie soleil là qui pour pomper de l'eau pour permettre aux paysans de vous étaient Toutes les pompes, elles pourront y terre Président, tu te es commandant paquet de tracteurs des matériels pour faire route dans chaque département géographique. Les qui ont tout matériel, ça a au campé, c'est pas qui est-ce qui a venu. Donc là, ouais, okay, mais chances que les gens fait c'est un complot contre les paysans et c'est oligarque ville Michel Matéli, Ariel Henry, à tout gouvernement qui est mis à qui dans gang, Ariel Henry, non seulement impliqué dans tous les présidents, ministre de l'Intérieur, dans le kidnapping, gang. ministre de la Justice, dans le trafic zamé, gang, ministre de la Défense, à côté, le COP by gang, secrétaire général par national gang. et c'est pour ça que nous-mêmes, nous venons nous de une proposition. C'est même ça, côté que pour écraser l'insécurité et pour retourner le pays à l'autre constitutionnel. Nous présenter un plan de neuf points. Premier point, il faut que l'État retire les gens qui sont dans la ou mettre un leadership qui parle dans la gang. Tout autant ne pas faire ça, il n'y a pas aucun côté premier point. Il faut que l'État ait un leadership politique qui parle dans la gang. Il faut nous voyions les gens qui allaient aller, et mettre des gens qui parlent dans la gang. Et Deuxième et point, Et, an, ta, point. et, le et selon vous-même, comment vous avez déterminé les gens Comment vous avez choisi les gens Bon, moi-même, on aime toujours pour le respect de la constitution. Donc, je propose une formule simple et originale, qui est constitutionnelle. Constitution de consacrer l'offre de président. On un nouveau président tout autant que le peuple a beaucoup voté. Celle qui a un parlement, ou tu ton président provisoire, et l'élection élection de deuxième degré dans le Parlement, on pas faire ça. Donc son premier ministre, vous mettez. Donc, moi-même, ça me propose, c'est que chaque département choisit deux personnes, Enfant, mon garçon. 10 départements à 20 moules, dans mes 20 moules, ça a choisi le premier ministre avec 18 ministres. Grène qui était job dans l'État, à Bali. Deuxième point, son stratégie intégrée, l'État pour combattre Gagnon et écraser Gagnon. La police pour contrer, pas besoin de écraser Gagnon. Ça, ça veut dire stratégie intégrée. Lorsqu'il y a un gouvernement qui parle de Gagnon, stratégie intégrée, après, il y Le Conseil supérieur de la police nationale, le ministère de la Justice et le commandement de la police avec les 18 juridictions côté commissaire gouvernement substitut du gouvernement qui va rentrer dans la lutte contre le gang, contre le gang. Yo. Le ministère de l'Intérieur, avec service d'intelligence et collectivité territoriale, ça veut dire délégué pour le gourmet contre le gang, vice-délégué pour le gourmet contre gang, magistrat casek pour le gourmet contre le gang. Le ministère de la Défense et le commandement de l'armée. Donc l'on mettre des stratégies intégrées, ça pour entrer dans le troisième point. Yo. Troisième point plan, nous constituons une unité spéciale de 4000 hommes. Là, a 1000 soldats là, dedans avec 3000 policiers. Une unité spéciale de 4000 hommes, ça ou le bali, nous avons un entraînement spécial pendant 21 jours, tout ça, nous qu'on connaître pour le cas où on met tout le tout petit technique pour le gangs. Pendant, qu'on fait un entraînement 21 jours avec une unité spéciale de 4000 hommes, ou va l'aspect des armes à l'étranger, pas de l'embargo, des armes pour l'État, et embarquer des armes pour les citoyens dans le pays d'Haïti. L'État a commandé des armes sans problème. Donc, on va entrer dans la Banque Centrale, on va prendre 60 millions de dollars américains, on va acheter des armes soit au Brésil, soit à Turquie, soit à Israël, ou bien à l'Afrique du Sud, ou bien à la Corée du Sud. C'est un côté ça qu'on acheter des armes On a besoin de 10 à 15 chats d'assaut, on a besoin d'à peu près 100 000 trajets de 50, ça on capote dans la mer. Ou besoin de deux hélicoptères de combat, ou besoin d'un drone, ou besoin de mitraille qui capaise béton, côté qui capaise béton et bétons bloc, et l'on blocs et ça à chaleur comme on Ou besoin de lunettes à infrarouge qui permettent que policiers et soldats qui ont une unité spéciale 4000 hommes l'aile la nuit avec lunettes infrarouge, là ou étant poussé la journée pendant que nous gang fait noir, même si on ou fait noir, Donc, on a besoin de deux Cinquième point, on a préformé le pouvoir judiciaire que le pouvoir gang qui là, tout le monde nomme CSPJ, révoquez-le. Pouvoir gagner là, tout le monde nommé dans le coup de cassation, révoquez-le. Et vous dans le tribunal de première instance, au Prince qui a protégé l'intérêt révoqué Juge instruction que d'instruction qui pendant 21 mois qui sont passés là, révoquez Sixième point, vous allez prendre un décret pour créer un état de siège, état d'urgence. Pour garantir et soit fait. Les oligarques qui n'ont pas servi à droits humains, comme pour RD, RDDH avec Espérance, Madistin, la Fondation J'éclairer, ou bien GD1 Jean, dans ce cadre pour saboter, Comment commencer à touiller les gangs, pour ne pas dire que c'est un massacre, ou à faire, et quoi? international l'international vient observer toute opération faible, pour saboter l'opération, craser Gang. gangs. Le point qui est difficile, c'est l'entrée dans le point 7, plan. ciblage opérationnel, qui peut être fait à deux niveaux. On va le craser gang na athéa, mon va le craser tête coulève là. Salvador, comment vous avez fait Vous avez commencé avec tête coulève là. Sous quatre anciens présidents qui étaient dans la gang, vous avez marié trois qui ont été sauver Nicaragua. Vous avez marié Oligakio, vous avez marié le leader politique qui est dans la gang, vous avez marié le parlementaire qui est dans la gang et vous avez marié le juge qui est dans la gang. Nous-mêmes, tout bon panne. Il faut nous marier trois anciens présidents qui sont dans la gang. Aristide, Privé, Matéli. Il faut nous marrer Oligat Pétionville qui nous gagne. Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Edouard Bossan et Latrier. Il faut nous marrer les leaders politiques qui nous gagnent. Les Nenel Kassi, les André Michel, les Ric et la Latriers. Il faut nous marrer les e, le anciens parlementaires qui nous gagnent. Les. Comment il est monsieur encore Les printemps Belizais, les Yuri Latorti, les Gracia Delva. Il faut que nous marions. Il faut nous marier les juges qui nous gagnent. Les juges qui ont touché dans mes gang qui gagné. Si on coupe les têtes, on va couper avec unité de 4 000 hommes. On ou tout tuer et arrêter. Dans l'évaluation, pas moins les tuer en 3 500 et 4 000 et 7 000. On en bas de la côte. Si on met en bas de côte, on ne va pas mettre en prison normale. faut nous fassions une prison spéciale pour les gagner dans le désert de plaine de lap, c la C'est là que nous allons mettre mettre. Et huitième point, c'est l'application résolution sanction 2653 tout bon Parce que ça, Canada fait, rien dedans. Et il y a une sanction qui prend pour être content à faire femme, qui va faire comme ça. C'est pour ça que nous-mêmes, nous demandons que la résolution 2653, il faut appliquer contre tout blanc américain Miami qui e a voulu les à balle dans le pays d'Haïti. 90% des à balle qui entrent dans le pays d'Haïti, c'est blanc Miami qui a e voulu. Il faut appliquer la résolution 2653 contre eux. Il faut appliquer la résolution 2653 contre Moun Saint-Domaine, qui a l'âme dans le pays d'Haïti. Il faut appliquer la résolution 2653 contre les gens qui ont été dans le pays d'Haïti. Donc résolution 2653, il faut appliquer tout contre tout le monde qui crée le gang qui l'a Parce que gang qui a été créé pendant que l'opposition a fait le pays. Il a servi à la gang pour attaquer la police, il a servi à la gang pour bouler 15 commissariats, pour attaquer les fondements de l'État, il a attaqué le FAS, il a attaqué le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le Primatier et la Trier. Il n'y a aucun oligarque ni leader politique qui n'entend. Donc sanction ça a eu, les pour Et puis, point numéro 9 là, c'est tout côté qui. Et l'unité spéciale a crasé gangio. On dit qu'il faut craser dans le Canada. Il faut que sous-commissariat après. Il faut que l'État vienne avec FAES, aide socio-économique, avec le ministère des Affaires sociales, pour l'État ait une présence dans la zone pour gagner Gagnon ne bougonne pas. Nous faisons plan ça en 9 points. En 4 mois, on a crasé tout Gagnon. En 12 mois, on a pris tout le pays à l'ordre constitutionnel à travers des élections législatives et présidentielles. Ça, ça, son, on, on plan de reformatage total. Oui, là parce que parler de Oligarque, Mario Oligarque, Mario Ancien Président, c'est ça, c'est le monde qui contrôle le pays, a, qui contrôle le système, qui a protège le système. Donc là, on a des de reformater net net, net système et puis redémarrer les ben, choses. Mais c'est comme ça que en fait Salvador, qui fait que Salvador, Mario, tête coule dans la gang. C'est comme ça que Salvador, tout gens, il a 4500 gangs, il mettait 41,000 41 000 prison. Et personne ne penser que Salvador a vu nos pays qui gagne la paix. Et les gens qui fait ça qui ont été l'État, taux de popularité, on a mis en population à 90%. Tellement peuple, content de travail qui fait là. Et les droits obligés de faire. Il faut nous marier à ici, il faut nous marier privé, il faut nous marier Matéli qui nous gagné. Il faut nous marier au lit d'accès. Reginald Boulos, Dimitri, Vob Jean-Marie, Vob Edouard Boussan, à tout oligarque qui n'a pas les leader politique qui n'ont pas gagné ancien parlementaire qui n'a gagné, ben, ancien premier ministre, ministre qui n'a gagné, ben, il faut nous marier tous, pas une crise dans la main. C'est sans malgré à ce qui a coulé dans le pays d'Haïti depuis 4 ans et demi, 5 ans. Dans le premier point, c'est que vous parlez de 10 départements, et je ne pas mentionner la diaspora là-dedans, yo. E, mpa il oh, n'y si a pas de mm -hmm. problème. Okay. Il mm -hmm. mm -hmm. a pa de gain, gain, aucun lien avec moun, a pas pas pas compétences, capacités, expérience. Il y a besoin de courage. Donc, l'on joue un monde qui ont des critiqué ça. Chaque département a choisi deux monde, Diaspora a choisi deux monde, Là, pour 22 mondes, nous avons 22 monde ça. Choisis le premier ministre avec 18 ministres. Donc, ça a été important parce que nous avez une gens diaspora pour participer dans la vie. Absolument. Et les de notre pays. Et ce que je dit, c'est que nous avons de monde. pour qui des compétences pour faire le travail. Par exemple, dans le pays, il y a une diaspora. Il y a à peu près 30 Haïtiens qui nous domaine de vous dans le de vous vous ça, même que diplômés sécurité nationale, ils ont étudié le collège interaméricain de défense. Ils ont une expérience, ils ont une compétence pour ça. Nous savons qu'il une journée que l'État a utilisé. Il faut aller chercher. 30 savons tout. Et Stanley. Les gouvernements vont monter. Le président, président colombien Gustavo Petro, pendant qu'il a participé au sommet ibéro ibero américain exactement. Ils font déclaration à côté que les dils sont-ils co-responsables de déstabilisation qui vient en Haïti, de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Et qui sont abuse sur ça? Bah non, quelques petit détail, non? À part, je vous mettez un petit bébé chita. Si le président colombien Colombie a besoin d'aider nous, il faut libérer nos rapports complets, que l'intelligence militaire... Et bon, Colombie était fait avec direction nationale d'intelligence. Ça veut dire que toute information qui sont sous groupe WhatsApp, côté militaire, côté militaire Colombie, pour venir toucher le président, rapport que le président Dou qui était fait, qui montre que les soldats colombiens, depuis un vent, qui ont été déplacés, soutenus, qui ont été connus, de ont été le président, qui allait à l'encontre de propagande, on sait qu'il y de travail pour les gars qui fait. Donc, il y a des informations, tout ce que nous pouvons que nous devons connaître. Il y a un soldat qui vient quitter notre président, cousin, ses conseiller président, politique président Douquet. Est-ce qu'il y a un lien entre la présidence de la Colombie et assassinat président Il y a des éléments sous implication de la Colombie dans notre président qui nous vont gagner. Au lieu de ne pas en pile, nous, toute information, direction intelligence militaire avec direction intelligence nationale de Colombie, laisse-moi prendre au sérieux. Là, c'est Black monsieur pas ce n'est pas Il faut pas oublier que dans le sommet qu'il a participé à, c'est le président dominicain qui a dans le pays d'Haïti toute la journée. Un président raciste qui parle de haïtiens. Il s'est des dominicains noirs à l'avouer dans le pays d'Haïti. C'est <truh> pour montrer la dimension raciste de l'initiative que Louis Abinadé a fait. Et il s'est il ne faut pas oublier que Abinadé, son Libanais dominicain qui est lié, il travaille avec Libanais haïtiens qui sont impliqués dans tous les présidents, notamment Dimitri Vaub avec Reginald Goulos. Donc, le cabinet de pap la Fête, le sommet de l'IBEO-Américain pour nous même nous venir là-dedans. Ça, c'est extrêmement important pour nous faire une hypothèse de précision. Et aujourd'hui, c'est fin de mission de la Lim. Et nous, le ouais, premier ministre Ariel Henry, le directeur général de la police, c'est organiser des fêtes, des réceptions, des cadeaux, des certificats. Et ça que nous avons pour nous de passage Madame la Lim dans notre tête hein? Qui ça le règle même Qui ça le règle avant d'aller là? -même? Bon, moi-même, eh, l'aimant d'être que eh, eh, Ariel a fait discours. Ariel dit que les eh, gens qui sont sur les réseaux sociaux, par contre, madame la vraie, et eh, que <coughs> par contre, madame la non, bagaille, tout. Et pas plainte, nous ne devons pas madame la C'est li. retirer re l'immunité diplomatique, li, mettre mes notes ok sous pénitentiaire nationale pour crime que madame a fait dans le pays. C'est sous madame la il y a tout et mon ferrier et dit bien qu'on est que c'est Gety Blaise qui touille mon férié d'Oval, Dimitri Vopri. C'est dans le certificat, c'est dans e dossier certification juge. E e et dans le laisser frapper entre 150 détumés et Getty Blaise qui nous vient compte plus vérité sur la question de Sahari. dit Get Tibles qui touillent mon férié d'Ovalou. Et nous connaissons Gety Blaise, c'est lui-même Dimitri Vob qui le mettre pour remplacer Beto Dos et Léo Vinquel dans le trafic. Je ne comprends pas comprendre que la madame qui implique, soupe, a, est impliquée dans tout le crime qui fait le pays, c'est madame qui doit consacrer les g gangs fédérés, son bon bagage qui est lié. Et les diminuer le crime en dedans, le kidnapping de 12%. Pendant que l'opposition a fait le pays, il a poulé le commissariat, il a tiré sur la police, il a attaqué le ministère, il a monté le fantôme 609, pas dans la pas dans rien, non Organisation criminelle, Fantôme 509, montée en bas mi madala, juye, de Mitrivok. Madame Alim, pas dans non 12 juillet, l'organe des capacités espionnage, des Nations Unies en Haïti. Madame Alim, pas capable au courant qu'il y aura tout-yeux président. Donc c'est pour qu'on impliquer directement dans le tout président, ou bien tant que pense qui a pris en fait. Nous les louerons Madame nan le, madala, vini, ACTA, e, jama, si, di, non. Mais Madame Alim, avec le projet ACT, elle-même qui était proposée. Jean-Baptiste dit, non, le pape signer Parce que s'il signe un bagage, ça... Il va le tourner pour Pétroël. Il va pour Pétroël, Ariel Henry qui est impliqué dans tous les présidents qui sont gang. le camp. Il va le ou pour Pétroël, Oligar ville qui est dans le pouvoir. L'élu Jean-Baptiste, pas d'accord pour s'y 28 octobre 2022, il tout Jean-Baptiste, Alim, Comme si c'est pas qui caisse qui tout Jean-Baptiste. Comme si Madame il a pas trois secteurs qui tout l'élu Jean-Baptiste. Qui secteur ça, vous connaissez Oui, madame. Madame Manigal, elle a prêté ses dans le ministère commerce soit PHCTA. Madame, n'a ne pas si mon nom pour pour vous avez vu madame n'a pas de pour vrai madame ça nous madame que que avec président. Et qui s'attend de Maria Isabelle et Salvador Kabgen pour remplacer Madame Alim? Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est même logique, garder, pas faire rien, ou bien est-ce que espérer espérez pas des changement qui peut être dans la tête de Ah, l'objectif est toujours le même. Il faut que les journalistes haïtiens prennent contact avec les journalistes pareils, Équateurs pour dire Madame ça comme ministre des Affaires étrangères, elle est ministre des Affaires étrangères. Ré les journalistes de gauche, les journalistes de droite, etc. Pour nous dire Madame Naye okay. est. ce que c'est un intérêt économique par nous défendre dans le pays d'Haïti Est-ce que Mme Naye a débarqué là Il y a lien li avec l'Oligarque, c'est pour ça je choisir Tout le bagage, ça, il chercher. Moi, je me toujours qu'on ça même lagué de ses mains Et puis, puis défendre ah, Est-ce que Mme Naye a, madame a, a, sa a protéger les droits des minorités en Équateur Ou bien est-ce qu'elle a contre marcher sur les droits des minorités en Équateur donc gardons déjà l'Équateur, vin voler les plan Mango Francisque dans le pays d'Haïti. Contrairement français qui est Haïtien pour vendre Mango-Francic de façon préférentielle aux États-Unis. Je dis à qui a fait. Est-ce que c'est ça, le vin défendre Mango-Francic qui vend 2 pour 5 dollars aux États-Unis. Allez-y, Mango Francisque qui est Équateur, c'est avec plein de mango à Haïti le fait. Donc, à tous les pays, il faut nous garder le profil Madame qui s'alvince régler tout bon. Eh ah bien, nous, là, on a cherché l'information. Parce que nous connaissons des. Est-ce de... que mm -hmm. occupation, que les oligarques ont cherché pour que les blancs viennent protéger, les militaires blancs viennent protéger les oligarques dans le pays d'Haïti, Plan que les oligarques ont apprécié à Mme Laline depuis le mois de juillet, ils cherché l'occupation tout partout qui est jouée, est-ce que c'est le plan ça, que madame Laline a appliqué Pour qu'ils ça pendant 21 mois, même si les blancs ont fait en Ukraine, au Canada, pendant la visite de Joe Biden, non? nous avons dit. Et devant le Parlement canadien, le Premier ministre du Canada a fait un discours, côté la fête du mais combien d'artillerie qu'il voyait, mais combien de canons qu'elle voyait en Ukraine, mais combien de balles qu'il voyait mais combien de temps, et puis nous-mêmes, nous sommes dans le pays d'Haïti, sans nous couler dans le rigol depuis 21 mois, et puis racistes ça, j'envoie les hommes dans le pays d'Haïti pour gommer contre gang. Moi-même, blanc ça, je me rappelle aussi que ça, il a aucun bétouilleux trois fois dans petit réfugié noir. Les hommes blancs, petit réfugié noir, sont blancs qui ont dénigré les noirs, noir comme si c'est macaque, c'était gorille, koyo pas e le Et je me haïtien, ici, on pas oublier que l'état a un génocide dans sont tap Rwanda, son général canadien, les Roméo Dallaire, qui était commandant, troupe, onusienne au Rwanda, qui était empêché empêcher le génocide de la fête. Le général canadien, ça a quitté le génocide de la fête. Moi-même, nous n'avons pas de problème à Canada, avec le peuple qui est bien avec les Païtiens, mais contre une minorité raciste Canada il faut nous faire très attention avec eux et tout le là-dedans. Dans ces il y a compris. Mais, mais, là nous avons entendu que le Premier ministre canadien a fait est que le Canada a disposé près de 100 millions de dollars pour PNH équipement Sans so penser de, de déclaration ça. Qui est l'équipement de l'Albaï là Premier bagage là, est-ce que 100 millions, c'est ONG qui est ba, le bail -li? Est-ce que 100 millions de dollars américains ça Est-ce que c'est -ce ça nous avec la police Nous avons besoin. Nous avons une politique raciste avec nous, nous avons une la démocratie et nous ne pouvons pas respecter la constitution. La constitution nous dit qu'il y a deux forces dans le pays d'Haïti. Il y l'armée et la police. La politique raciste qui a mené, il y a marché sous pied constitutionnel, ils ne sont pas en train de reconnaître l'armée. Pour l'armée, nous avons parce qu'ils connaissent l'armée qui a crasé gang. Parce qu'ils connaissent avec l'armée qui crase les yo, blanc globaliste corrompu, qui besoin de voler, iridium, bauxite, cuivre, l'or, gaz naturel qui nous gambate, si nous gambate, la nous pas café. Même Terra là, qui c'est lui-même qui a besoin de plus en Haïti. Qui c'est Terra là, auditeur Parce qu'il faut qu'on ait formation pour qu'on défende l'intérêt. Terra là, ça avec lui, il fait ça, il est chip, qui na téléphone de qui dans computer de computers, avec les semi-conducteurs. Tout le monde a fait journée aujourd'hui à électronique dans le monde et il y a besoin de semi-conducteurs. Ça veut dire que demain matin, si on a la guerre entre les États-Unis et la Chine, la Chine prend Taïwan, il ne faut pas oublier que Taïwan est un premier producteur de semi-conducteurs qu'il y a. Donc, le pays nous automatiquement plus de valeur avec des rares que nous gagnons, qui vaut des milliards dans le pays d'Haïti. Blanc, comment est-ce que nous égarons Et pour le motif économique, ça a eu Que Blanc mettait avec Oligarque, tous les jeunes, oui. Parce que si Jovenel continue renforce l fè sa de renforcer l'État, il ne peut pas faire ça ouvrir dans le pays d'Haïti. C'est vrai. Mais c'est pour ça blanc, bon politique, tête chatte qui l'a fait. Migratoire, côté toute classe moyenne qui a des compétences de de, de, et des capacités qui ont été il y a pour les gens à l'étranger, pour ne pas qu'ils viennent dans le pays pour défendre le pays d'Haïti. Est-ce vrai C'est vrai. Bonne question, madame, je vous pose. Avec la question, tout temps, il y a des États-Unis qui ont des gens sur Haïti. Est-ce que... Gouvernement haïtien, est-ce que l'État haïtien n'a pas choisi de mm -hmm. tourner vers de pays pour acheter des armes, acheter des munitions Pas sous armes, mais ce qui se passe, de citoyen, L'État haïtien, pas Mais en Israël déjà. Donc, ça ne veut que l'État capacité de commander des armes. Nous, nous des armes en tant que pays et pas Israël. Mm -hmm. nous, ah, nous, nous, nous autres, pour aller à pays, nous commander des armes qui nous besoin. Brésil, c'est une. Afrique du Sud, c'est une. Corée du Sud, c'est une. Israël, c'est une. La qui c'est une. Qu'est-ce que pays qui de des armes que nous avons besoin C'est so, question de volonté de pagaine. pas Yo, parlez. Bon, <laughs> Ariel a besoin de créer des conditions pour faire blanc, débarquer pour l'Oligate. C'est pour ça que Ariel a bah, gagné l'autre. Nenel Kassy va gagner l'autre, fait son peuple à couler pour forcer l'occupation, malgré tout, le pays a fait résistance. D'après vous, pourriez ça depuis 21 mois, ou étendez sous vidéo, qu'on passait dans l'émission là, colonel là, colonel là, qui dit débrouille à Chadasso, débrouille à l'hélicoptère, fraisez gagnez bien vite. Pour vous ça depuis 21 mois, vous parlez, bah. Parce que les blancs, les globalistes, les qui ont besoin de venir voler, ça a été dans le pays d'Haïti, ils ont besoin d'intervention militaire pendant que les militaires sont ils ont besoin de sa base militaire haïtienne, ils entrer là-dedans, ils ont volé et, a été Pourquoi ça a fait Congo Ils ont mis paquet de gangs Congo pendant que les gangs et puis ils ont volé tout ça a été dans le pays Congo, ils ont volé le cobalt, ils ont volé l'iridium, ils ont volé tout ça a besoin de battre pays Congo. Nous sommes intelligents. En pile fois, origine conflit, c'est même c'est même les gens qui et qui ont des profits, qui ont des qui ont des qui des et qui ont ont détourné dans la ligne bien connait que Genève c'est dans mes boulots lorsqu'elle est. était ou bien vidéo Genève côté Genève Abdou c'est boulots qui convoie c'est où qui convoie Bali vidéo disponible comme si pas dans la ligne pas comme ça ouais mon y a mettre sanctions je sanctionner Dimitri Vop Jean Vop, régional boulots qui n'a tous les présidents qui n'a gang pour ça protéger vous devez poser question ça le mode là vous pas poser frère ah oui, il faut nous poser des questions pour nous répondre. Stanley, nous allons finir. Et le mot de la fin, c'est qui ça lié Bon, ça n'a pas son combat existentiel. Qui est lié. Et bon, c'est de blancs qui haïtiens, c'est Mais heureusement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas oublié l'héritage que Saline, tout ça nous Christophe, qui a la mort qui était pour nous. Et la stratégie qui qu a été pour nous. Tout ça, blanc, on est à et vint plus fort que blanc là-dedans. C'est pour ça les pères de l'indépendance qui étaient très intelligents. Plus intelligent que Blanc, t'es calé Blanc. Haïti, son choix, Saint-Jacques, est Blanc, va qu'il monter n'importe qui. Haïti, c'est Tibois, ça, pas pas attention, il est toujours PTG Blanc. Et Tibois, ça, c'est PTG Blanc. En 1804, qui crase le système esclavagiste. Je tiens à nous faire face à la même menace existentielle, ça. D'ailleurs, regardez des petits vidéos, On Blanc Canada, grâce, qui parle sous ces vidéos, à moi, sur les <the> réseaux. Web blanc a monté jusqu'à des salines, nous, pour le bâtiment, pour montrer qu'il n'a pas bâti, non, mais. Blanc a retourné jusqu'à des salines, nous, blancs, c'est Canada, mais. Alors, est-ce qu'il y a ça nous fait faire. Il n'est que des nègres avec le système esclavage jusqu'à pied sous nous. Et puis, il y a des nous, qu'on ne nous bat pas. C'est quoi choix, le bourreau, qui est nous sommes. Et c'est le pays d'Haïti, On fait dans la est avec Oligap, qui nous met dans la culture, qui voulait faire nous ça nous, et ça des salines, Christophe, qui pas la mort, qui était pour nous. Arrêtez-moi d'ouvrir l'esprit pour que la m'en mette là. Parce que pour moi, ça a pour en justice. Pour Jovenel Moïse-Mankelier, son justice pek, de blanf, et, et puis, Stanley, pour nous-mêmes en tant que peuple, conseil des blancs, vous les mettez bien sous coule. Et bien, St. Lénam, je vous remercie pour la disponibilité aujourd'hui dans l'émission. C'est sûr que le message a été passé, nous message. Et M. yab on paquet pas qu'à occasion pour nous continuer par le pays. Bon, c'est moi pour remercier Yannick, parce que je m'en franchement, Yannick. Si ce n'est pas, bon si pas de courage, nous, courage Foucault, courage Bousta, courage Beto, courage Maison Lacaye et Jimmy TV fait bon TV, si ce n'est pas de courage, nous, là, qui pendant 21 mois, le pays s'est entravé. Donc, il faut me féliciter, nous, et le pays a donné une médaille. Le pays a donné reconnaître que nous, c'est des grands patriotes qui, à un moment historique, de prennent responsabilité. Nous. Les livre histoire, l'écrit, nous dans l'histoire avec Merci, Ampil. bon dimanche. Avec nous, c'était Stanley Duca. Nous sommes parlé de la situation paysanne, nous situation parler et de départ de cette mission de départ madame Lali, notre tête, nous parler de la de tête de la de la de la situation de la situation de accord et qui passait entre de avec le procureur américain et procureur fédéral et Monica Castro dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il est extrêmement important pour même auditeur, auditrices ou même qui a regardé ou même qui a tendé pour nous comprendre que jodi en là réelle nécessité en tant haïtien, en tant que citoyen haïtien pour nous impliquer nous davantage dans question pays. par occuper aucun monde cap boire limite pas ou aucun monde qui a été là pour être ou bien dans la diaspora, dans pays, dans pays, dans le En tant cas, ici, je vous nous continuons à assumer nos responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas accepter que un président qui est élu à travers les élections, un président démocratiquement élu, qui était un mandat pour des questions politiques, pour des questions d'intérêt économique, pour un groupe qui a fait complot et et puis pour n'accepter que tout le monde juste passer comme une lettre à la poste. Non. C'est ça qui est extrêmement important pour nous attachés avec les dossier, pour nous attachés avec le procès, pour nous attachés avec l'instruction de dossier qui a fait en Haïti, pour nous river faire lumière sur le dossier. Est-ce que lumière la fait demain? Est-ce que la fait dans un an? Est-ce que la fait dans 10 ans? Est-ce que la fait dans 25 ans? Mais tôt ou tard il faut que la vérité éclate. Au grand jour, pour nous rivez exactement qui ça qui vit le président Jovenel Moïse et qui quelles circonstances vraiment. Président Yo Assassinel. Donc, c'est un véritable plaisir pour nous faire ensemble aujourd'hui. rendez vous en un demain. dans l'autre vidéo pour une autre émission. Pas oublier, partager vidéo. Pourquoi abonner, ma vous à abonner à la chaîne. C'est un grand plaisir pour nous avec nous. Merci tout le monde. À très bientôt. Entre désespoir, de machination politique, Hélène ont dit Mon éditorial, on dit tout Mon, mon Et puis sur mon éditorial, c'est si je passe analyse Débat contradictoire, sur tout détail, qui Comme dominé pays d'Haïti Mon éditorial Soit, le dit pour lui faire 22 depuis fait Deux heures de Chanel par là Pour qu'il y ait avec Yannick Mon éditorial, mon éditorial. Mon mon éditorial. Mon éditorial. Nous pas les pays, nous voulons faire débat C'est toujours même Yannick là même voie